Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 24 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'Harry Potter à l'école des sorciers sur PC donc qui est sorti en 2001 donc c'est un, un assez vieux jeu, vous comprendrez que, que le, le graphisme n'était pas top regardez l'écran avec les menus déjà, oulala donc commencez, on va faire une nouvelle, une nouvelle partie le le donc je vous laisse la, la cinématique mystérieuse, allez bientôt se produire alors que les moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couverture devant la porte du 4 Private Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les onze années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolites. Chez Gringotts, la banque des sorciers, Hagrid récupéra un étrange paquet dans le coffre numéro 713. Il mentionna à Harry que ceux qui se trouvaient à l'intérieur, peu importe ce que cela pouvait être d'ailleurs, seraient plus en sécurité à Poudlard. Peu après... Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9 3 quarts. Il quittait sans regret le monde des Moldus. Dumbledore se leva. « Cette année, l'accès au couloir du deuxième étage est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. » Harry mit le chapeau magique espérant de toutes ses forces être envoyé à Griffondor et échapper à Serpentard. « Pas à Serpentard !» dit le choapeau à son oreille. « Tu as d'immenses qualités. Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non ?»« Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... » Bienvenue au collège Poudlard, école de sorciers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albus Dumbledore, votre directeur. À Poudlard, Harry, l'aventure peut se trouver derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester... secrets. Tiens. Ce matin même, je me suis un peu perdu dans les couloirs et j'ai découvert une salle remplie de grenouilles Mais quand j'y suis retourné un peu plus tard, je suis tombé sur une horde malveillante de crabes de feu. Et maintenant, grimpe les escaliers et rejoins ta classe. Ne sois pas en retard à ton prochain cours. Donc nous revoici dans, dans le jeu. donc. Euh c'est assez bien fait au niveau 3D quand même pour 2001 c'est plutôt joli, plutôt plutôt bien, bien fluide au niveau des contrôles on arrive facilement voilà, à bouger avec la souris donc ça se joue avec la souris les flèches hein, tout simplement voilà. donc voilà on rencontre Ron pas ça ne, ça, ça ne suit pas trop trop l'histoire puisque puisqu'on n'a pas eu le train, on n'a pas eu tout ça alors il, il nous dit voilà tu te souviens de moi on s'est vu dans le train euh voilà il y a Hermione qui va nous faire le même coup plus tard normalement donc là voilà donc là faut le suivre <rire> tout simplement c'est pas bien compliqué on peut pas se perdre alors on les suit donc là il nous a dit d'aller voir ses frères Salut Harry, si tu veux on peut te montrer comment me déplacer dans Poudlard en tant que première année ah, tu as beaucoup donc, à eux ils vont, ils vont si nous former On suit les deux frères. Donc alors normalement ils vont nous montrer, voilà, ils vont nous expliquer comment comment ça fonctionne. On va t'apprendre à escalader. cours vers l'étagère, ne t'arrête pas. Tu vas voir, tu l'escaladeras automatiquement. Au-dessus de l'étagère, tu trouveras une drague surprise de Bertie Crochu. Récupère toutes les dragues que tu trouves et retrouve-nous dans la pièce voisine. Donc c'est bien, ils font le boulot à ma place. Euh, donc en gros ils vous expliquent comment on joue. <rire> donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc on récupère les dragées, c'est ah, mon premier dragée. Je pense que... Voilà. Choup. Les animations sont un peu, des fois, hein, un peu longues, parce que, bon, on voit, voit qu'ils s'est répété, ils sont pas... Vous allez voir, hein, plus tard, il y a des petits bugs sympas. Bien joué À présent, essaie de sauter. Cours jusqu'au bord, puis appuie sur la touche de saut. Si tu tombes, tu peux regrimper jusqu'ici et recommencer. Retrouve-nous dans la pièce voisine nous, on va prendre le raccourci et on te rejoint là-bas. Alors franchement, je sais pas quel raccourci ils prennent. Euh, parce qu'il n'y a, <rire> a aucune autre porte. Ah si, il y a une porte là-bas. Ah si, il passe par la c porte le en fait. C'est Pibs, l'esprit frappeur. Il cherche toujours à faire des ennuis. Peebs ne supporte pas les premières années, alors méfie-toi de lui. On va voir si Peeves nous, nous embête Normalement il va pas nous embêter Pas plus que ça Donc lui ils font quoi Ils passent par l'intérieur par Bah ben, non il n'y a rien Il passe par où Il <rire> n'y a rien, y a, y a, c'est... C'est euh, <Mexico> ce genre de couloir qui ne sert à rien du tout Ah donc on va éviter on va, être, on va éviter Peeves euh, Comment ils ont fait pour arriver dans ce salle Expliquez moi, il n'y a aucune autre porte <rire> tu commences à attraper le coup voilà. La logique n'est pas top, main, mais... On... Tu trouveras plein de cadeaux extra. Pour les ouais, remplacer, il suffit de marcher dessus. Non, non, on a entendu une grenouille. Je te de refaire le plein d'énergie. Et tu peux aussi faire une collection de dragées surprise de Bertie Crochu. Nous aussi, on en fait collection. Il nous faut 25 dragées, Harry. Reviens nous voir quand tu les auras trouvés. Viens nous voir et on te montrera comment te rendre à ton cours. Oh, des dragés. Ah oh, bah ça alors, il y en a partout, des dragés. Bah, okay. <rire> Vous avez vu l'animation des. Ah oh, quand. Il a galéré. Hein. Ouais, c'était simple, mais c'était quand même bien fait. Comme j'ai dit, euh, franchement, voilà. On peut pas trop trop se plaindre euh, pour 2001. Euh, c'était un bon jeu. Oh, il y a une grenouille là-haut. Ah, non, il faut qu'on passer par là. On va monter là. Et hop. Hop. Oh une grenouille Voilà on a une grenouille on saute on va récupérer les, les dragées Ouais on en a combien voilà. On en a pas encore assez On les récupère Ah il récupérer de l'autre côté On, a... on dirait qu'il a un bâton dans le cul même quand il saute Voilà on va quand même récupérer les trois dragées qu'il y a là. Hop. Hop. Et hop. Voilà, oh on a toujours un petit peu plus. Voilà. On a besoin des dragées pour. Une expérience. Ouais, c'est ça, une expérience. Voici une carte de sorcières et sorcier célèbre. Tu l'as bien méritée. Yup, attention, magie magie. Oh une carte Escalade les étagères et passe par la sortie une secrète porte qui s'ouvre. Hein. pour aller à ton premier cours Oh bah ça alors c'est magique, en même temps on est dans Harry Potter. Attention, à mm -hmm. ah, vive l'animation J'espère qu'il n'y aura pas ça à chaque à chaque quatre, à chaque carte de sorcier et sorcière célèbre parce que sinon. Oh. Je oh ah, vous avez... là. Voilà, vous voyez le bug animation. <rire> J'ai voulu sauter. Et non il a quand même grimpé parce que pour lui euh, il y avait le même truc. oh hein. regardez qui est là. le voilà, non, plus est... Normalement on le Normalement on le rencontre pas comme ça Drago Malfoy. Hein. Ce sont mes deux amis serpenteurs, et Goyle. Il est bien évident que nous, les serpenteurs, Et avons puis il se la pète la pas autant non plus de Normalement Tu <rire> ah, pas au début <rire> On va dire, dès le début de la première année hein. Il essaie de nous serrer la main avant Il, il nous envoie pas chier comme une merde En disant, oh, on va te niquer de ta race hein. <rire> On va te... On va te, te, te battre ouais, Vous êtes des merdes <rire> de Hermione qui est très, beaucoup moins jolie que dans le film <rire>